à ce que nous assistons actuellement. Il y a un relancement global, un point important de notre société, ne croit pas à cette maladie-là ou bien ne croit pas à ce que les autorités disent. Et là, également, ça engage la stratégie du ministère de, le, de, de, de la Santé. Mm -hmm. Je pense que euh, euh, quelles que soient les éléments qu'on peut, qu peut, qu peut, qu peut faire à notre technostructure du ministère de la Santé, ils ont failli dans la mesure où ils ont plaqué des stratégies qui sont élaborées depuis je ne sais où, depuis Genève, je ne sais où, à une société, la société sénégalaise, qui a sa trajectoire politique Ces et sa stratégie n'était pas adaptée à notre à réalité. Elle n'est pas adaptée à la réalité et malheureusement les gens se sont rendus compte que ne sont rendus compte de ça que tardivement. Tous, tous les spécialistes aujourd'hui s'accordent à, à dire que l'approche communautaire a été la, la, poste la plus adaptée parce que nous sommes dans un contexte où les infrastructures ne sont pas ce qu'elles sont, le plateau médical n'est pas aux normes. Euh, les populations n'ont pas ce degré de culture, ne sont pas, euh, pas les populations occidentales. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est de développer la l'approche communautaire en impliquant les acteurs, notamment les acteurs religieux et les acteurs euh, coutumiers, euh, dont les discours euh, euh, peuvent influencer les comportements dans les quartiers dans, dans, et, et dans les villages. Ah, mais et malheureusement, que ça n'a pas été le cas. Et mmh. même au regard du budget du ministère que le ministère de la Santé a soumis au président de la République, on voit que les fonctions de surveillance de l'épidémie, de contrôle du virus, ont plus de crédit que la fonction d'engagement communautaire. Mm -hmm. Donc ça également... Euh, on a beau santé les mérites du ministère de la Santé, mais c'est quelque chose sur laquelle il faudra qu'on s'arrête pour quand même les gens puissent savoir réellement quest ce qu'il en est. Mmh. Aujourd'hui, euh, il y a des constances dans la maladie. C'est vrai que quand la maladie est venue, il y a beaucoup de, de, de choses qu'on ne comprenait pas de cette, de cette pandémie. Mais aujourd'hui, il est établi que c'est une maladie qui est très létale, c'est les personnes du troisième âge. Nous attendons à ce que le ministère de la Santé puisse avoir une stratégie segmentée qui cible certaines couches de la population. Mmh. Je n'ai pas trouvé vraiment honnête, et envers la jeunesse, le discours que le ministre de l'Intérieur a eu en disant que euh, c'est la jeunesse qui, qui, qui propage la, la maladie. Ces gens de discours-là, à mon avis, ce ne sont lui. pas des discours responsables, honorés euh, entendu, le ce que tenté de, de, de dire par là, c'est que les, les personnes âgées étaient plus vulnérables. Un jeune qui attrape la maladie peut facilement supporter le virus, ce qui ne ce qui peut ne pas être le cas pour une personne âgée ou déjà faible euh, rendue faible par une maladie. Mais tout ça, ça montre qu'il y a une faillite. Je dirais pas une faillite, qu'il y a un échec dans la communication. Mm -hmm. Parce qu'avant même qu'on décompte un premier cas au Sénégal, il était établi que la maladie était plus létale, chez les personnes du troisième âge. Et que si on libère la jeunesse, ça peut avoir un impact au niveau de cette tranche d'âge-là. Qu'est-ce qui a été fait à l'époque Il n'y a pas eu de communication correspondante pour sensibiliser les jeunes, pour sensibiliser les personnes du troisième âge. Il a fallu qu'on en reste plus de 200 morts, qu'on passe d'une létalité de 1% à une létalité de 2%, pour que le ministère de l'Intérieur, à mon avis, c'est même, même par l'acteur qui... qui, qui qui, qui, qui devait faire un tel discours dans le gouvernement. On aurait peut-être entendu le ministre de la Santé ou le porte-parole du gouvernement. Là, on aurait compris. Avec ses différentes de sortes, certains pensent qu'il est en train de problème. jouer le rôle du premier ministre. Le poste de premier ministre que Max avait supprimé. Aujourd'hui, il faut quelqu'un au front pour parler aux Sénégalais. Et c'est ce rôle est en train de jouer Alain Gouignyay. Bon, moi, moi, moi je suis d'accord qu'il y a un vide de pouvoir, hein, mm -hmm. qu'il y a un vide de pouvoir que les acteurs essayent de remplir. C'est normal, hein, parce que c'est la succession de Macky Sall qui est en vue. Et c'est dommage aujourd'hui que les gens instrumentalisent, notamment mm -hmm. les ministères concernés du, du commerce, euh, du, des transports terrestres et aériens, les ministres de, de, de la Santé, les ministres de l'Intérieur, c'est vraiment c est, c est, c est irresponsable de leur part d'utiliser cette vacuité pour pouvoir asseoir leurs ambitions politiques. Ce n'est pas ce dont qu'on de. Mais le problème aujourd'hui fondamental que nous avons par rapport à cette euh, pandémie, c'est que le gouvernement n'a pas de stratégie. C'est ça la vérité. Le gouvernement fait de tâtonnements dans la mobilisation des ressources. Ce qu'on constate également dans la répartition de ces ressources-là, il y a une, une, une nébuleuse extraordinaire. Avec tout Donc, ce qui a été fait jusqu'ici, vous dites que le gouvernement n'a pas de stratégie. On, le gouvernement, Une stratégie, c'est des axes d'intervention, c'est des objectifs qu'on se fixe, qui sont quantitatifs ou qualitatifs qui sont déclinés en axes d'intervention, qui sont prioritaires les unes des autres. Vous dites ça parce que le virus a gagné du terrain au Sénégal Bien sûr, aujourd'hui, je pense que personne n'ose. Et nous autres qui sommes habitués à regarder les plateaux, vous ne verrez plus un responsable de la paix. Mais la situation est pareille partout dans le monde. Non, la situation n'est pas pareille. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le Sénégal fasse partie des pays qui sont inscrits dans la liste rouge de l'Union Européenne. Au moment où les citoyens des autres pays d'Afrique peuvent aller dans cet espace-là et revenir sans Mais avoir de problème. Le Sénégal, aujourd'hui, dans les 10 pays qui sont les plus touchés par cette pandémie, mm -hmm. la vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a eu... Pas mal d'échecs par rapport aux musiques que le président Macky Sall avait prises. Il y a eu un retard dans la, dans la fermeture des, des, des frontières. La répartition qui a été faite de, de, du crédit n'a pas été bonne. On ne peut pas comprendre qu'on qu fa fait face à une maladie et que le ministère du Développement Social puisse avoir un budget estimé à, 130, à 103 milliards au moment où le budget du ministère de la Santé est estimé à 78 milliards. Ça, ça montre qu'il y a un problème de compréhension un problème de priorisation. Et tout cela pose tout simplement une seule chose. La n'est pas bien a prise en compte au Sénégal. On a politisé cette pandémie-là. Et le fait que la logique politicienne prenne le dessus sur la logique technique a fait aujourd'hui que les techniciens, pour la plupart, ont, ont démissionné. Ils ne sont plus en phase avec le gouvernement et ça donne ce que ça donne. Et c'est malheureux pour ce pays. Et nous ne sommes pas du tout heureux de venir ici et de constater et, et de parler d'échec. Nous aimerions vraiment venir ici et célébrer avec vous. Ok. Element qui m'a manque de communication là, entre l'État euh, et le peuple, ou pandémie bon, comme a Uh, est-ce que tu as pris des mesures parce que uh, tu as une va faire lui mais tu as new how changement doit déf déf que des il y a des choses qui sont très bien. Il y a des analyses qui sont très bien. Merci. Je vous remercie. Donc, moi, je vous rappelle tout ce que nous avons dit. Nous avons mmh. Michel Crozier. Nous avons un problème l'intégration. Il faut intégrer quelqu'un dans un combat. Au lieu de le forcer à mener le combat. C'est-à-dire. Dès que nous avons le Covid le constat tu bien dit. Lui aussi, il a bien dit, bon, je suis d'accord sur ce côté, sur le fait qu'il y ait problème de communication. Donc, c'est une faute communicationnelle, liée à un certain, donc, donc, à, un, à un certain nombre de discours qu'il ne fallait pas tenir devant le peuple. Et cela, bon, a impacté le désengagement de façon notoire de telle de communication entre et le peuple. Donc c'est à dire aspects, Il et Ils sont dans un contexte référentiel, qu'est-ce qui les lit Les messages. Si jamais le récepteur n'est pas prêt à recevoir les messages de l'émetteur, ça sera un problème. C'est ce que vous communication. Je je population est façon le Covid, et selon ce d'accord. Je ne suis pas d'accord. Covid. bi amna. a le a le Covid. Euh, je dis, je dis, je dis, je de C'est de communication. il y de communication. Il y a un de communication. Il y a un de communication. Il y a communication. Mais, je d'accord ne pas les ne pas Donc c'est à dire, selon ce communication bim, en Reception, vous la réception hum, est population. Est-ce que tu comme par exemple, parce que comme nous le Sénégal Est-ce que tu réalité Parce que le fait que tu as mis les lieux de culte, ça veut que tu as des gens qui des fois, tu des des qui Mm -hmm. Est-ce que tous nous devions profiter comme que nous respectons les barrières comme que nous Bien dans l'Islam nous disons que nous des que nous faire des informations continuité là. C'est à dire ce que dire, de, mm -hmm. de faire de détails, mm -hmm. de la population. que mm -hmm. Ce à peut-être qu'on pour la mmh. communication pour, savoir, pour changer de comportement. Mmh. Regardez tout que vous, avez, que vous avez, tout. Mmh. Ils comme de Ils, de faire des, ils de faire des masques. un mmh. masque mmh. volontairement, c'est-à-dire de façon volontaire, participer participe Mmh. C'est ce c'est-à-dire michel Crozier, qui a a entreprise nous nous là, de façon il a, par exemple le chef il a de ce veux, la série de, de façon mécanique Il la la taylorisation et la standardisation ce le système, le le système les capitalistes yu ñëkke système façon force ouvrier ah, une force mmh. mmh. de développement. Michel Corozier, c'est bien d'un côté, mais nous ne Nous Nous Nous sommes Nous Nous Nous Nous sommes Nous Nous Nous population est Adn'y bob force. Adn'y a force. force. a force. force. Adn'y a force. force. Adn'y a force. c'est à dire, Adn'y c'est force. Adn'y a force. Adn'y c'est-à-dire a a force. force. de a force. force. a force. a force. a force. Psychologiquement, les gens de des gens qui en train faire des faire qui ont des qui vous faire qui en train de faire des en train de faire des des des combat est 4 mois, nous avons gagné les en la communication. Nous avons vu beaucoup. que combat. Mmh. Mais la population sent de que combat si si est combat. fait, c'est que les nous de que nous avons que nous sommes tous les deux. les Nous je ne sais pas si vous avez des gens que que gens non non jox ko état bi hmm jox ko état en retour le mu Selon solo ni mu disposé liko askan bi jox nexul askan bi yow nak la pouvoir jox lo dolé nga pouvoir bobu dimu ko man mala jox man mala jox auto mala jox gendarmerie man mala jox police man may askan bi mala jox police mala jox gendarmerie nga jëlat police dimu ko door bo mo woné ginnaw dama nan ki dal jaroutou ko dara benen aussi moi wax hmm gis surtout autorité. autorités, ne va di amut. pas ne C'est aussi une question. La COVID, nous sommes Madagascar. l'ancien la, Ministre de la Justice qui s'est venu. Il y a de la COVID B Certainement, il faut Si vous êtes une communication avec un l'ASCAN, vous mais la COVID-19 Bref, il, il, -il, -il. Il, il y a des qu'il qui le plus important. Et pourquoi a a communication très bien, Mais pas de communication. Il pas force. C'est-à-dire qu'il n'y a Pour, pour c'est une affaire couvre-feu. nous couvre Mais on ne l'a pas senti. Si vous avez des choses, vous pouvez les faire. le faire. Vous les faire. Vous faire. Vous pouvez les faire. Vous Vous les les les est ce que vous faites à C'est une autre question. que le fait que vous êtes que vous Vous que vous que Vous vous vous De Vous un. vous Vous savez Vous Vous vous Vous de vous de Vous Billah niat waeiri, khameen, gor boy, wour, gor sénégal sénégalais sénégal de salut Bon impact l on l a mmh. les ce de relaxer. Que les gens, exemple, par exemple. Mmh. qu'est-ce qui va finir, Il y a mais y moi une contradiction. Mm. Donc là, il ne fallait pas discuter mm. Parce que si parce mm. que a plus de des il pas de choses Donc Dans la vie, toujours quand mm. il mm. y un forcer. Un peuple ne forcer. Il n'y a pas de forcer. Il faut que tu te dises. Oui, il y a des cas où il y a des gens qui ont des éléments pour Parce que ligne de ces, euh, ces euh, pour nous avons des choses bah ouais, ouais. okay. on de de de qui ont des choses qui ont des choses qui ont des choses. Oui, oui, oui. Ok, nous avons des choses qui ont Ce rapport intitulé un... Magal dans un contexte de Covid-19 est produit par un groupe de chercheurs, la plupart mouris de surcroît, devait sonner comme un avertissement. Le Magal chez soi, conclu par les experts, n'a rien d'anodin. Au contraire, c'est la triste réalité. Organiser un magal, l'un des plus grands événements du Sénégal, dans un contexte de coronavirus, serait indéniablement un risque énorme d'explosion des cas de contamination. Les lendemains de la Tabaski sont suffisamment édifiants de ce qui pourrait arriver au cas échéant. Mmh. Certes, ah. le mourir est lié au Ndigue. Ce rapport est. bon, Nous critiqué. Nous avons donné à la de la risque. Nous la de la Sénégalie un de un de la il faut que ni nous disions que nous sommes morts, nangam du sommes morts. Nous sommes a Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous tu morts. Nous sommes morts. Nous sommes que Nous covid morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes que Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes est-ce que ça ayou, ayou. Ayou. Ayou. Donc, ils, il faut que nous disions mm. Le contexte de est là, dans le cadre du Covid. Mm. Ne pas dans le cadre du Covid. Nous Covid. Nous Covid. Nous Covid. cadre de sorte que le Il faut Hein? Oui, il, faut, il faut vivre avec. Yes. Quoi? The last time, que je la population, c'est ce que il faut essayer, essayer mm. il faut essayer. Mm. Celui qui essaie, il ne peut pas. Mm. <rire> il faut comprendre le, le, le discours. Il faut essayer. Mm. Celui qui essaie, il ne peut pas. Mm. Puisque tu sais qu'on ne pourra pas. Et on ne, même en, en arrière, on ne pouvait pas. Mm. Pourquoi vouloir maintenant dire ce qu'il faut qui mm. Il faut dire qu'il ne peut Ok, il y a des éléments pour que les gens soient en train de se faire. Il éléments après analyser. Il y a des éléments. a les il ont été des choses. Je le gouvernement du Sénégal, le ministère de la Santé. sur le j'ai le c'est une anecdote. dire France, nous avons au supermarché, nous avons au Rassemble, nous sommes au nous sommes Nous avons au défi. Nous sommes au Nous sommes au au Nous sommes au Nous Nous Risque de contamination, c'est organisé. grave Mais je les qui ont été ont été Wow, le ce que je dire. Je veux dire, je veux dire, c'est l'égalité de C'est Nous sommes tous Nous sommes mort. le est Mmh. Mmh. Depuis la de quand il y a un mmh. de cette de des gens qui ne savent pas où ils ont un je ne que dit que que que si vous avez des choses à faire, vous avez des choses à Nous pas de Covid-19, nous ne pouvons Nous Mmh. de Covid bi des non bo de ganai beaucoup le le la, le Centrale ne travaille vraiment très MSEC International Il y a certainement des connexions avec moi, mais nous avons prévu un dougou. Nous Nous avons un dougou. Nous avons prévu un à Nous il y a aussi beaucoup de gens qui la COVID, mais ils ont déjà les commandants, ils ont les Ils ont déjà fait fait Ils ont déjà fait les Ils voilà. ont les fait gendarmerie, les Ils ont qui sont a nous allons poser des questions. Nous allons répondre à nous avons fait. Le de COVID nous qui nous ont fait. Nous allons qui nous qui L'essentiel qui la de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de de la de la la la la L'indice digal magalgi. L'anganon on def. Quel est le def que tu l'indiques sauce. lip, rare, c'est beau, beau. T'as un magalgi, tu magalgi, moi indigalgi. Quand ça fait le ginga camniac sauce, aussi bien en contact c'est la boh camni. Covid, bi n'essaye de me toucher, je n'indigal. Vraiment, tu es dangereux abluson au Yak. Bahut. Nous avons dit que nous dit Merci hein,